Rock toi, rock moi. Rock toi, rock moi. Rock toi, rock moi. Rock toi, rock moi. Laisse faire la planche en haut des atmosphères. Je regarde bas, très bas, si bas et comme la Terre. Est les riches disent-ils à la vie de l'invisible L'humanisme tout sublimé Une Grande pompe de mon corps en apnée Immobile je gère mes sommeils J'entends poindre quelques cris j'ignore s'il y a nourriture à rire S'il y a violence, s'il y a homo-voyage S'il y a aussi naissance Croque-moi Roque-toi, rock roque-toi, rock roque-moi rock Roque-moi, roque-toi Roque-toi, roque-moi Sûrement des quatre mêmes temps C'est ainsi dans mon sommeil apparent La terre agressive ou non Parle paix, tout paie le sapot les ouragans, les catastrophes, les sinistres pour sinistrer Les guerres pour les fortunes, moi couché dessus de d'une Percé par la limite de karma, mon karma semble si parfait Tout m'attacherait à la terre Pourtant suis-je peu, nul tel un birbillon, vers autres plus qu'il rock moi Roque-toi Rock-toi, rock-moi Rock-toi, rock-moi Rock-toi, rock-moi Toi, rock, rock, toi, rock, rock, toi rock, est légitime, en frontière avec l'au-delà, à sentir le poids des étoiles Jamais les caresser, jamais les toucher, un peu les débitager si je mens Je préfère penser comme la foi qui retient la pesanteur, restez là L'ambiance semblerait plaisible, tout dépend du repère M'emporte solitude et légèreté, au-dessus des rixes. J'en oublie l'empathie, mon ai-je déjà eu. Gravitation zéro, il fait du froid, malgré les rayures de fusée à hauteur du show. Rock-toi, rock-moi. Rock-moi, rock-toi. Rock-toi, rock-toi. Fusé, fusillé de la planète et me prenant parfois en bord de futurs cadavres en forme de mécanique. ton décidera le programmation de tête pensante. Il laisse quelques comètes sans foudre mes aqueuses humides, Tels des saoulés de sortie de night club. Un jour j'ai laissé des larmichettes de mes collègues pour autre chose. J'ai suivi un suicide par la solitude et l'air quasi vide. Mes yeux de la barbe de l'ennui le savent-ils? Roque-toi, roque-moi. Roque-moi, roque toi Et ce qui était comme si, était las, comme cela, sur cette terre m'accablant de discrétion. Mes questions avortées aussi curieuses que manger d'un clon L'étude et ma façon, façon façonnant le monde en une superbe M'occuper d'une certaine façon à 100 km kilomètres au-dessus de toutes les eaux Au même endroit au-dessus des raids de phare, S'éclaboussent quelques marinières Une retroussées, retroussée imprégnée de poisse de canon à longue portée Ils en reviennent ou non C'est Marana, De la morphine putassière Des tempêtes Ou des sirènes séléniques Violées par manque Roque-toi, roque-moi Roque-moi, de roque-toi De roque-toi, roque-moi Roque-toi donnant de pierres Et autres eaux oh, de vie, Les que ma nocturne Ne Toujours l'écume au bout du mal des glands, toujours l'envie de plonger dans des hallucinogènes des profondeurs. C'est souvent en mer à l'amende le mételot qui corde au lieu de poutre, et leur régulière se dégène en jouant au solitaire sur des quais au sel et rouillures d'homme. La maraudée là pour la lasse La béquille est un réflexe de continuation Sur le trottoir de ma terre passe des satellites Fabriqués par diverses nations espionnes. Il éclaironne ton silence tout près de moi parole et jamais de me salue oh, toi, oh, moi, un poème illégitime roque moi toi toi poème illégitime roque moi rock, toi toi euh, roque toi rock moi Mais je le fais moi-même, de simples compagnons de misère en rotation Et cela me fait plein d'anniversaires ces tours-là quand ils me reviennent et quand ce n'est pas leur crémation, leur funéraille et toutes ces miettes de fer brûler qui font La poubelle orbitale et le pique parfois, parfois si pas les rythmes de neveux, Des roches fondent et se sur et les sont étouffantes sauf pour moi Impossible de distinguer la couille des émotions autour de ces Le en haute altitude, la terre est mieux ainsi idéal pour moi qui dors. Je meurs chaque jour mes pas avec la même horloge que vous. Je me loge une geôlière céleste dans la dotée. Une vie qui regarde toujours la même ère. La ritournelle d'une vie triste, là sur la table basse de l'espace. Et je laisse les Recevrus les sols, les soleils s'étouffaient dans leur folle flamme. souhaiterais-tu que je sois mangé par le cosmos Où attendrais-tu mon dernier soupir Mon dernier regard, espions-moi, petite esclave. Paraisse pourtant manipuler de plus en plus myope. Et intenable, j'ai déjà décroché de quelques mètres. Oui, je sers l'homme, mais ennui. Il dans la chienne alimentaire La chienne alimentaire Je regarde des hydrocarbures Je plane encore quelque peu Un semblant d'innocence fidèle Mais condamné Obsolescence programmée Bientôt stérile à la casserole Je vais glisser à m'en brûler les ailes me consumer des complexes calculs dans les atmosphères partout en bruit Débris les yeux dans les cieux pour couler proprement. On irait au colombarium des oubliés. Ces engins de l'homme comme un ex, un coucou massif, méprisé. Et le song. Sans...